Bonjour, moi c'est Quentin. Je n'utiliserai pas le petit podium, même si je suis assez petit. C'est pour mon orgueil. Donc je vais prendre la casquette de quelqu'un maintenant qui est un peu plus au logistique. Donc on va, on va aller gérer l'inventaire. Euh, Puisqu'on a une commande client, on va vouloir honorer notre commande maintenant. Euh, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pour les personnes les plus attentionnées, euh, quand Julie elle a confirmé la commande euh, sur le portail, il y a un petit bouton ici. Est le bouton intelligent dont vous parlez plus tôt, euh, qui est apparu en nous indiquant qu'il y avait une livraison qui était liée à la commande qu'on avait. Euh, si je vais regarder sur ce bouton intelligent-là, je vais cliquer dessus, ça va nous amener vers l'inventaire directement. Euh, donc, c'est là où l'intégrer de gestion prend sa force, c'est qu'on va pouvoir passer d'une application à l'autre avec le simple, un simple clic de bouton. Euh, donc, on n'a pas besoin nécessairement d'aller pousser des informations à gauche à droite. L'utilisateur va pouvoir se promener euh, dans l'application. La, euh, tout ça dépendamment des droits qu'il va avoir. Euh, donc, si je vais sur, euh, sur le bouton intelligent de livraison, je vais avoir ici un bon de livraison dans lequel je vais avoir ma demande initiale pour les différents produits que j'avais vendus, euh, donc j'avais promis à mon client, pour lesquels j'avais confirmé ma commande. Euh, ce bon de livraison-là, euh, je ne vais pas pouvoir nécessairement honorer ma commande client tout de suite, malheureusement. Euh, si je regarde un peu le détail des différents articles, euh, je vais avoir... Euh, ma table blanche d'une personne pour laquelle j'aurai une quantité qui est réservée. Donc, pour, pour les, les fins de la démo, on va faire de la réservation automatique de marchandises. Euh, je vais avoir une chaise de bureau pour laquelle j'aurai une quantité de 1 réservée également. J'ai mes quantités réservées parce que si je vais dans la fiche de l'article, donc, vous voyez, je passe vraiment d'une application à l'autre avec euh, des simples clics. Si je vais sur la fiche de l'article pour ma table blanche, mais je vois que j'ai 197 tables de disponibles. Donc Je devrais être capable d'honorer ma commande de une table pour le moment. Euh, si, je retourne dans, si je retourne dans mon bon de livraison, euh, donc je retourne directement avec ce qu'on appelle le fil d'Ariane ici, qui va me permettre de retourner dans l'application. Étant donné que vous allez pouvoir cliquer et euh, vous passer d'une application à l'autre, il vous faut un moyen de retourner où vous étiez à la base euh, sans devoir passer par euh, plusieurs menus. Si je retourne sur mon bon livraison, ben, je vais voir que mes quantités réservées pour ce que j'ai en stock sont disponibles. Euh, par contre, pour ma table de quatre places, ben, je n'ai pas la quantité réservée, donc je ne serais pas capable de mon client euh, tout de suite. Euh, cette table de quatre places-là, euh, ça va être un article que je ne vais pas gérer en stock, mais que je vais aller commander chez mon fournisseur euh, au cas par cas. Donc, ça va être un article qui va être du make-to-order pour les personnes qui connaissent le terme en anglais. Je vais maintenant passer aller voir dans les achats. Donc, la beauté de la chose, c'est que j'avais une demande euh, pour certains articles euh, du côté de mes clients. Euh, ça va nous créer un besoin euh, en inventaire, puis je vais avoir euh, de l'automatisme pour aller faire le réapprovisionnement des produits dont j'ai besoin ou pour aller créer automatiquement des commandes fournisseurs euh, afin d'honorer ma commande. Donc, je suis maintenant dans l'application achats. Je change de casquette, je suis rendu un acheteur. Euh, je vais avoir euh, un PO qui va avoir été commandé, euh, qui va avoir été créé automatiquement euh, pour pouvoir aller acheter cette table euh, Pour les personnes qui ont une mémoire euh, photographique, j'ai le SO-046 qui va avoir été créé ici. Euh, si je vais dessus, bien, je retrouve euh, exactement ma table de quatre places euh, que je vais aller commander chez mon fournisseur Wood Corner. Donc, Vous allez avoir la possibilité de euh, configurer différents fournisseurs euh, pour lesquels vous allez pouvoir aller faire vos commandes afin euh donner votre, euh, votre promesse au client. je vais retrouver la même logique que je retrouve euh, du côté des commandes clients. Donc, ce qu'on vous disait, l'interface euh, va être vraiment similaire euh, d'une application à l'autre, euh, parce que vous allez avoir bien, des utilisateurs qui vont travailler dans plusieurs applications à la fois, puis que vous voulez que la formation soit le plus facile possible aussi, parce qu'un utilisateur, un jour, il peut travailler aux ventes, mais peut-être que demain, il va être amené euh, à utiliser l'inventaire également. Donc, j'ai ma demande de prix. Qu'est-ce que je vais aller faire? Bien, je vais pouvoir l'envoyer par courriel, je vais pouvoir l'imprimer euh, de la même façon que je l'avais pour ma commande client. Par contre, on va dire que je l'ai déjà envoyé par courriel puis que le prix de 5000 dollars pour la table de 4 places, euh, ça convenait au fournisseur. Il va accepter, donc je vais confirmer ma commande. Une fois que je confirme ma commande, ben, comme j'avais du de côté des ventes, je vais avoir un lien vers l'inventaire, donc, pour un bon de réception maintenant euh, pour le produit qui va avoir été créé. Si je vais dans ce bon de réception-là, ben, je retrouve la même interface euh, dans mon inventaire. Donc, pour le coup, je vais vouloir réceptionner euh, ma table, euh, mon, ma quantité de 1 pour ma table. Par contre, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui sont aux achats qui sont à l'inventaire. Euh, là, j'ai passé des achats vers l'inventaire, mais souvent, on va avoir quelqu'un qui va être attitré à faire les réceptions. Euh, Peut-être plusieurs personnes qui vont être même attitrées à la gestion logistique. Donc, cette personne-là va euh, passer directement par le menu de l'inventaire habituellement. Lorsque j'arrive sur mon tableau de bord de l'inventaire, là, vous voyez, j'ai différentes colonnes. Ces colonnes-là vont représenter les différents entrepôts que je pourrai aller configurer, donc OUDO et multi-entrepôts. Euh, nous, on va travailler avec l'entrepôt principal aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de configurer des différentes routes entre les entrepôts puis de gérer vraiment de, une granularité dans les emplacements. Je vais voir mes différents types d'opérations. Donc, je vous disais, quelqu'un qui est à euh, l'inventaire va pouvoir gérer seulement les réceptions, mais ça se peut que, que la personne soit polyvalente, donc soit amenée à gérer autant les réceptions que les expéditions. Puis, je vais avoir euh, quatre quantités à traiter dans lesquelles il va avoir une des réceptions qui va être pour ma table. Donc, on retrouve le partenaire puis le document d'origine, donc c'est c'était mon PO, qui va être prêt à réceptionner. Je reçois la marchandise à mon entrepôt. La personne va aller vérifier les quantités, vérifier que le bon produit est là. On va aller valider les quantités. Et voilà, ma réception est faite. J'ai maintenant une table de quatre places qui est disponible en inventaire, puis je vais pouvoir aller euh, vendre, euh, livrer à mon client ensuite. Si je retourne dans ma vue d'ensemble, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va faire cette opération-là, euh, mais j'aurai maintenant une livraison qui est prête à être effectuée pour mon client Azure Intérieur. Donc, on retrouve encore une fois le SO046. Puis l'état va être prêt parce que j'ai maintenant... Toutes les quantités qui sont, euh, qui sont disponibles, donc il y a une réservation qui s'est faite. Donc je suis maintenant prêt à livrer, euh, à, livrer mon, à livrer mes différents produits. Je suis encore dans mon inventaire. Par contre, si je retournais du côté des ventes, c'est clairement mon vendeur, il va vouloir savoir où est-ce qu'on en est avec la commande, puis savoir est-ce qu'on est prêt, euh, est-ce qu'on est prêt à livrer le, le client pour la vente qui a été effectuée. Donc si je vais par les ventes. je vais également trouver mon bon de livraison que j'avais. Donc, je vais aller le confirmer. Je vais faire attention ici. Je vais avoir de l'information de plus sur les lignes de commande de façon à me dire, bon, j'ai commandé initialement euh, tant d'unités. Je vais avoir aussi l'information pour me dire combien j'en ai livré puis combien j'en ai facturé. Si je vais sur ma livraison, je vais pouvoir aller... définir chacune des quantités. je Puis, aller valider que j'ai bel et bien livré tous mes articles euh, chez mon client. Donc, ma livraison est faite. Euh, par contre, c'est pas tout maintenant. C'est le fun de l'avoir livré, mais il faudrait aussi faire rentrer un petit peu d'argent. Euh, donc, on va vouloir facturer cette commande-là. Si vous voyez ici, on va voir la quantité livrée qui va avoir été mise à jour. Donc, vraiment du côté euh, des ventes, c'est complètement lié avec, euh, avec l'inventaire. Je vais pouvoir créer ma facture directement à partir de mon SO. Puis on va aller la créer et l'afficher. Donc, j'ai ma facture qui va s'être créée en brouillon. On ne veut pas créer... Euh, on veut créer les factures en brouillon de façon à avoir euh, la main pour aller vérifier les différentes informations. Donc, je prends maintenant la casquette de quelqu'un qui est dans la, la comptabilité. Donc, il va aller faire les factures, aller les valider. Euh, je vais avoir la possibilité d'aller modifier les différentes informations, de m'assurer euh, vraiment que toutes les informations, que les dates, euh, que les dates sont les bonnes, que j'ai bien mes différents articles. Puis, si le tout convient je vais pouvoir aller valider cette facture-là, qui va être maintenant ouverte, et donc je vais attendre ensuite un paiement. Euh, cette facture-là, euh, je vais pouvoir l'avoir dans, euh, dans mon interface Odoo. Euh, par contre, le client aussi, on va vouloir lui donner accès euh, à visualiser ses factures. Euh, donc, j'ai ici un petit bouton prévisualiser qui va lui permettre d'aller voir sur le portail euh, ses différents documents. Donc, on voit ici la facture que je retrouvais à l'écran, lui, il va y avoir accès dans son portail. Donc, par son portail, il y a accès à ses différentes commandes, mais également ses différentes factures. Si je retourne dans l'interface maintenant, j'ai ma facture qui a été confirmée. J'attends un paiement. Donc, je vais pouvoir aller enregistrer un paiement avec le bouton « Enregistrer un paiement ». Ça va être, un, il va me payer en totalité euh, la facture, donc je vais pouvoir les valider. Puis à ce moment-là, la facture va passer au statut payé. Donc on est passé vraiment d'une commande client euh, en passant par l'inventaire pour aller jusqu'à faire la facture, puis payer la facture. Donc si on va voit maintenant, le montant dû est de zéro, puisque j'ai un paiement à la banque, euh, un paiement dans ma banque qui a été effectué pour ma facture. Je vais laisser la parole maintenant à Bastien pour des petites fonctionnalités euh, un petit peu plus crunchy euh, qui devraient vous intéresser sur euh, la V12.